Bonjour Anne, nous profitons du congrès mondial de l'analyse transactionnelle à Berlin, où nous sommes tous les deux, pour réaliser cette interview à propos du stage que tu vas venir animer en France, « Construire des relations enrichissantes ». Pourquoi es-tu devenue thérapeute et qu'est-ce qui fait que tu as autant de plaisir à exercer ce métier depuis aussi longtemps Je suis médecin et psychothérapeute et formatrice en AT de presque 40 ans. Et Je l'aime le faire depuis le début et je continue à le faire avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'engagement et j'aime travailler avec les gens. Les gens se sentent très à l'aise avec moi, en sécurité, parce que je peux euh, donner un cadre de sécurité, de confiance, de respect. Je sais bien créer une atmosphère de, de confiance très vite. À, ma manière de, de me présenter, de diriger un atelier. J'ai guidé plusieurs séminaires en France, en Belgique. J'ai eu beaucoup de clients de l'Alsace, dont j'ai fait la thérapie en français depuis des années. Dans la thérapie, c'était un progrès de ne pas parler tellement le français comme un Français, parce que je me concentrais sur le point. Avec moi, des mots. Et c'est pourquoi je pense que je peux guider des ateliers en français, parce que ce n'est pas seulement la langue, où j'ai fait assez de fautes, bien sûr. Tu as décidé de construire ce séminaire, de l'accès sur les relations entre les gens. Pourquoi est-ce que, selon toi, avoir des relations enrichissantes est aussi important pour construire une vie heureuse Nous ne pouvons pas vivre seuls. Et aussi dans les temps passés, euh, les gens vivaient en groupe pour survivre, et ça c'est dans nos gènes. Et en analyse transactionnelle, on dit euh, nous avons des besoins biologiques comme manger, dormir, boire, et aussi euh, nous avons des besoins de signes de reconnaissance et d'être en relation avec l'autre, de se sentir en sécurité ensemble. De, de partager euh, des expériences. Nous avons besoin d'une autre personne. Par exemple, quelque chose de positif que je te dis, ou ça peut aussi être un regard euh, chaleureux, des contacts avec les yeux, s'embrasser, se toucher d'une manière ou de l'autre, sont des signes de reconnaissance. Alors, c'est verbal ou non-verbal. Ça te donne le sentiment d'être vu de l'autre personne, d'être respecté, d'être aimé de l'autre personne. Nous avons besoin de ça dans notre vie euh, comme, euh, pour nous sentir mieux dans le monde. Est-ce que, plus concrètement, tu peux nous donner des exemples de ce que nous allons travailler, pratiquer, à quoi nous allons nous exercer dans ce séminaire Je vais expliquer euh, plusieurs... Euh, tout petit concept de l'analyse transactionnelle euh, pour se faire connaître mieux et comprendre mieux le fonctionnement d'autres personnes aussi et apprendre et faire des exercices euh, comment on peut communiquer d'une manière ses besoins. Demander les besoins des autres, dire oui ou non aux besoins des autres, et comment on peut donner des signes de reconnaissance qui ont une valeur nourricière. Alors, il y a de, des petites différences le privé, le travail, les enfants, les adultes, mais c'est facile à faire le lien. Si on a compris l'idée, comment on communiquer d'une manière euh, constructive. Ce sont les mêmes processus qui sont à l'œuvre chaque fois. Et je demande aussi s'il y a des exemples qui ont apporté au séminaire euh, soit de, de, de la vie privée, soit de la vie de travail, où il y a des petits conflits. Alors, nous pouvons analyser ensemble la base de ces conflits et, et euh, je peux donner des propositions qu'on peut pratiquer dans l'atelier. Pour voir si ça va mieux et pour, pour avoir l'expérience qu'on peut influencer la situation si on soi-même change quelque chose. L'autre, je ne peux pas changer, mais je peux changer ma manière de parler, de penser, de réagir. C'est ce qu'on dit le système ou le système de scénario dans l'analyse transactionnelle, c'est un cadre pour expliquer comment ça se passe toujours de la même manière. Au début, quand je crois quelque chose comme « je ne suis pas gentil, je ne suis pas aimable », la manière dont je vois le monde, les autres personnes, est influencée par cette idée. Et enfin, la, les réactions des autres, où je prends seulement les réactions qui vont ensemble avec mon, mon idée alors à la fin je me dis ah oui j'ai raison je ne suis pas aimable et de comprendre ce, ce cadre qui se renforce toujours et euh, peut aider aussi euh, de, de le changer. On le pratique dans un cadre de sécurité et euh, on peut le pratiquer en dehors pas ah, pas, pas changer toute la vie, mais même si tu rentres à ton travail et tu euh, dis bonjour plus gentiment qu'avant, ou tu dis au lieu de dire ah oh, bonjour, tu dis bonjour Aurélien, bonjour euh, François, qui est là, tu réalises des petits changements okay. et tu te sens mieux toi-même. Et comment définirais-tu l'ambiance de ce séminaire Agréable, enrichissante. Euh, tu vas te sentir bien peut-être pas dès les premiers moments une autre chose qui est aussi très important pour se sentir en sécurité que je fais des, des contrats avec les gens je propose qu'est-ce que je veux faire dans l'atelier et chacun peut, peut répondre s'il est d'accord ou pas et s'il a des questions des, des angoisses euh, on parle de ça Personne n'est obligé de dire quelque chose ou de faire quelque chose qu'on ne veut pas. Ça c'est important et aussi hein, à pratiquer dans la vie hein, au dehors de l'atelier.